Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose une petite manip très simple à faire mais pas si facile à expliquer. Pour la réaliser, il vous faudra un récipient, une bougie chauffe-plat, de quoi l'allumer, un verre, de l'eau et du colorant alimentaire. Versez un fond d'eau dans votre récipient et colorez-la pour la rendre plus visible. Posez la bougie chauffe-plat sur l'eau et allumez-la. Retournez ensuite le verre sur la bougie et observez bien. Il se passe deux choses super intéressantes dans cette expérience. La bougie s'éteint et le niveau de l'eau monte sous le verre. Mais… pourquoi Pour comprendre pourquoi la bougie s'éteint, il faut savoir comment elle fait pour brûler. Pour qu'une réaction de combustion, ici celle de la flamme de la bougie, puisse avoir lieu, il faut réunir trois éléments. Quelque chose qui puisse brûler, c'est-à-dire un combustible, comme la cire qui imprègne la mèche de la bougie. De l'énergie, transmise ici par le briquet, qui sert à lancer la combustion et de l'oxygène. Dans notre expérience, on voit bien qu'il reste de la mèche et de la cire sur la bougie éteinte, et l'apport d'énergie ne sert qu'au moment de l'allumage. Si la bougie arrête de brûler, c'est parce qu'elle manque d'oxygène. En effet, comme la combustion consomme de l'oxygène, lorsqu'on enferme la flamme dans un verre, la quantité d'oxygène disponible diminue progressivement jusqu'à ce que la flamme n'en ait plus assez et s'éteigne. Remarque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'oxygène du tout sous le verre, simplement qu'il n'y en a plus assez à l'endroit précis où se trouve la flamme. Viviane, de la chaîne Syllabus, l'a très bien expliqué dans une de ses vidéos, où elle montre aussi qu'on peut facilement éteindre une bougie avec le CO2 gazeux produit par la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude, alors que cette bougie se trouve dans une pièce où il y a une quantité normale d'oxygène. Est-ce qu'il y a un lien entre ce manque d'oxygène sous le verre et la montée du niveau de l'eau Pas directement. Cette expérience intéresse les scientifiques depuis plus de 2000 ans, et des grands noms comme Galilée et Lavoisier se sont penchés sur la question. Il se passe deux choses sous le verre renversé. Une réaction chimique de combustion, consommant de l'oxygène et produisant du CO2 et de la vapeur d'eau, mais aussi des phénomènes physiques liés aux variations de température. Restez à savoir quel rôle respectif jouent ces différents paramètres. Des expériences réalisées en laboratoire ont permis de montrer qu'à 1% près, toutes les variations du niveau de l'eau observées sont dues au même phénomène physique. Plus un gaz est chaud, plus il prend de place. Or, quand on pose le verre au-dessus de la bougie, l'air emprisonné sous celui-ci est chaud. Et comme la bougie continue à le réchauffer, il prend tellement de place qu'on voit même qu'il repousse l'eau. Des bulles se forment et le niveau de l'eau sous le verre est plus bas que dans le reste du récipient. Petit à petit, la bougie s'étouffe et l'air sous le verre refroidit. Il prend de moins en moins de place et le niveau de l'eau remonte doucement. Quand la bougie s'éteint, la température de l'air sous le verre diminue rapidement et il se rétracte ce qui fait monter d'un coup le niveau de l'eau. Voilà, vous savez presque tout sur ce qui explique cette sympathique petite manip. Presque parce que j'ai un peu simplifié les explications, mais surtout parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé. Mais si, regardez bien à la fin. La bougie va mystérieusement se coller contre le verre. Ça méritera une autre vidéo. En attendant, si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip.